On n'en voit pas d'autres. Donc, nous allons passer aux déclarations des députés. Merci, député de Bruce. L'une des bonnes choses dans la saison de vacances, les gens communiquaient avec communiqués et puis saisissent cette occasion qui ne se présente qu'une seule fois par année. Alors, c'est devenu une transition pour les citoyens et les membres de la communauté de se rassembler dans le Parc Alliance, ainsi que pour voir les crèches, pour voir la grande ouverture de la scène de crèche qui est absolument magnifique. L'an dernier, plusieurs personnes se sont présentées pour profiter des festivités pour remarquer l'événement. Les gens donc, euh, se donnent des cadeaux traditionnels. Et puis, il y a des activités comme euh, les tiers de chevaux et ils chantent des chansons de Noël. Et les enfants ont aussi la visite du Père Noël. Et on célèbre des événements comme celui-ci. Ça connecte les gens avec leur communauté et offre une occasion de euh, euh, euh, s'étonner de la grandeur de cet événement grâce à toutes ces alliances et félicitations et au, merci aux commanditaires et aux organisateurs de, de la crèche de Noël et pour ceux à travers l'Ontario qui organise de tels événements qui rassemblent les gens pendant la saison des fêtes. Et dans tous les cas, si vous voyagez le County Road 12 et vous êtes dans le comté de Bruce, veuillez vous, vous assurer de prendre le temps d'aller à Hermosa et de voir le travail formidable de cette communauté locale. Merci beaucoup député de Welland. Alors, Merci, M. le Président. Je veux féliciter le maire David Augustine et aussi son comité municipal qui ont subi des attaques de policiers régionaux. Alors, le maire Augustine a été transparent et osé exprimer de son mieux. KPMG récemment a publié une vérification qui a dégagé de toute responsabilité le maire. Malgré tout cela, les gens du comité de vérification ont remis en question l'expertise et a dit qui vont poursuivre les préoccupations. M. Kirkhausé a aussi gagné le NPSC à bord et puis et, et ils ont lancé une attaque verbale contre un juge de la Cour supérieure qui a rejeté la poursuite judiciaire de l'unité de conservation. Alors, comme le juge l'a noté, il y a plusieurs endroits dans le monde où on pourrait s'attendre à une telle invasion ou à la liberté d'expression, mais pas dans notre dominion bien-aimée du Canada. Alors, à la suite de ces attaques, on nous trouve que c'est tout à fait hypocrite. Il devait euh, de rendre publique les euh, dépenses s'il est dans une mission de transparence et députabilité. La population de Niagara en aura le -bol des politiques euh, pathétiques. Et puis, euh, le comité a demandé au vérificateur général et puis a demandé à un superviseur je vais continuer de travailler à ce dossier et pour encourager d'autres municipalités dans euh, le, la région de Niagara à faire la même chose parce que c'est comme ça que fonctionne la démocratie. Député de, Missoska, alors, merci, Je, dans, euh, mon, euh, de Mississauga, Alors, merci, M. le Président. Dans ma circonscription de Mississauga, c'est le campus de Mississauga. Alors, c'est une grande fierté d'avoir euh, une, une école postsecondaire euh, aussi euh, d'aussi grande réputation chez nous. Le campus est agrandi pendant les années grâce aux investissements faits par le gouvernement de l'Ontario, la ville et aussi la communautés. Un autre facteur très important est le leadership de la région et des administrateurs et du dur travail des professeurs qui font de PM un endroit assez désirable pour l'apprentissage de haut niveau. Le 16 décembre, en décembre, j'ai eu l'occasion d'être présent à la prise de fonction de nouveaux professeurs et c'était une grande occasion de célébrer ce succès et la contribution du professeur Claude. Alors qu'elle a pris en main un les, les, les, le, poste clé de UDM, j'aimerais féliciter aussi Deep Siri, la personne, le directeur qui est qui et pour son dur travail, et son dévouement. Ça a été un privilège de le connaître personnellement et de travailler avec lui pendant les années. Et maintenant, il est parti en Australie et le chancelier des universités en Australie en ce moment. Je veux lui souhaiter bonne chance. Alors j'ai tout à fait confiance que le professeur Close son dévouement son leadership et ses visions va poursuivre sur une voie bien réussie et ses antécédents de recherche et surtout aussi pour les étudiants c'est sans rival. Alors, je lui souhaite bonne chance dans l'avenir. Merci, M. le Président. Merci. Un député de leeds Monsieur le Président, jeudi dernier, j'ai été à l'ouverture officielle de l'École publique Oxford euh, du programme de technique. Alors, c'était une soirée formidable pour célébrer comme un groupe dévoué de parents à donné donc lieu à des programmes de robotique dans cette petite école rurale. De voir ces jeunes étudiants qui sont si enthousiastes quant à ce qu'ils font, c'était vraiment une inspiration. Je n'étais pas là pour plus que quelques minutes avant que des étudiants, Liam Statman m'a invité à à l'ordinateur pour voir comment se fait le codage. Alors aussi grâce à des programmes de petits robots de robotique mis en place par les étudiants devant les parents, les grands parents et aussi et les invités spéciaux de parler aux enseignants, aux étudiants peut voir comment Oxford Robotics fait bien davantage que d'enseigner aux étudiants pour réussir dans un monde où le codage c'est le nouvel alphabet. Même si une carrière en robotique est dans l'avenir n'est pas dans l'avenir, le programme promet aussi offre des résolutions et aussi des compétences de raisonnement et aussi sur la motivation de base, c'est la famille Lex Stonehold, son épouse Katie et ses filles Alison et Taylor Brent a présenté l'idée au comité de fiduciaires du Haut-Canada pendant une révision en mars dernier et en dépit des difficultés de ce processus pour la récolte, Brent a persévéré seulement neuf mois plus tard seulement. C'est étonnant du chemin parcouru. Monsieur le Président, oxford Rideau tech c'est la que les programmes de haute technologie peuvent être livrés dans n'importe quelle école, peu importe la dimension ou l'emplacement. C'est simplement que ça prend un groupe de parents dévoués et d'éducateurs qui travaillent ensemble pour que cela se produise député de merci. Alors, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé une augmentation des services tocar dans le nord, bien que nous apprécions qu'ils offrent un peu de meilleurs services. Mais certainement, ce n'est pas le service d'autocar amélioré que qu'on nous a promis lorsque le gouvernement a mis un terme au, au travail, au, au, au chemin de fer pour passagers. C'est que maintenant, donc, nous avons demandé plus de stationnement pour les étudiants, alors, donc, ça n'a rien changé. Alors, voilà pourquoi, donc, sur l'NBD, sous André devons une de nos priorités, c'est de remettre en place le train de passagers dans le nord et de concert avec le service d'AutoCar pour effectivement offrir un, un système de transport coordonné entre le rail et l'AutoCar. Le le et comment va-t-on y arriver? On va parler aux gens qui utilisent le système pour parler aux gens du Nord, de donner aux gens du Nord les outils voulus pour qu'ils prennent les décisions pour avoir un système qui va bénéficier non seulement le Nord, mais qui va bénéficier toute la province parce que le Nord est l'un des moteurs de la province et voilà pourquoi c'est si essentiel que nous ayons un service équitable euh, le long euh, euh, pour nous relier à nos parents et nos co-antériens du Sud. Et euh, donc, c'est peut-être la dernière fois que je prends la parole et ici, euh, avant Noël. Alors, je veux souhaiter à, à mes amis à, à la maison et mes amis ici un très, très joyeux Noël. Merci député du Durham. Alors, merci, M. le Président. Aujourd'hui, nous commémorons le premier anniversaire de la nouvelle telle qui inclut Beaumontville et Port Perry et l'hôpital. Euh, le 1er décembre 2016, le et cinq hôpitaux, cinq systèmes ont été créés pour desservir les résidents dans toute la région de Durham. Alors, le donc, est compris de cinq euh, hôpitaux communautaires qui sont situés à Ajax, Beaumontville, Oshawa, Port Portbury et Whitby, et en 16 emplacements communautaires à travers la région de Durham avec une équipe talentueuse de plus de 5 000 médecins talentueux, infirmiers, infirmières, travailleurs de la santé et plus de 1 500 bénévoles, Monsieur le Président, Lake Ridge donc, ça regroupe 1 600 personnes. C'est là qu'ils mangent qu tous les jours. Et cela a évolué dans le système régional pour faire un meilleur accès aux soins de la santé, pour offrir de meilleurs soins coordonnés très près de la maison. Lake Shelf et ainsi que son système de santé, ses partenaires, offrent des soins de santé de qualité et sécuritaire à la population à travers la région de Durham. Monsieur le Président, je félicite tout le monde à Lake Ridge pour leur dévouement et leur engagement pour offrir dans la prestation de même soins de qualité et pour la population qu'ils desservent collectivement. Il s'agit d'une journée historique, Monsieur le Président, et quelque chose dont je suis très fier. Et j'étais là lorsque nous avons pris la décision d'avoir le système en place l'équage. Merci, M. le Président. Alors, député de Middlesex. Alors, merci, M. le Président. Alors, je suis très heureux euh, d'informer la Chambre et aussi euh, qu'à à travers l'Ontario, que la première fois dans l'histoire, un chef d'équipe a gagné le championnat de NASCAR co parent de, de, de Outfitters et son équipe de course a pris le titre de Homestead Miami Speedway le 19 novembre après avoir gagné plusieurs autres courses pendant la saison de 2017, Cole a commencé sa carrière de pilote de course à Delaware Speed lorsqu'il n'avait que six ans. À titre de pilote, il a été trois fois le champion au Canada et aussi il a été dans le Cascade Super Series. Et ensuite, il, est déménagé, il a déménagé aux États-Unis Il a utilisé son éducation de l'Université de pour faire la transition de pilote en travaillant sur les équipes pour passer à devenir ingénieur et devenir chef d'équipe pour le Furniture Road Team en 2015. De leadership qui démontre le respect que mérite Cole dans ce sport. Alors, le Cup Series Victory est arrivé après un an, marqué par des victoires personnelles, des tragédies personnelles quant à son équipe. Donc, ils ont leur saison de succès est un témoignage de leur talent et de leur persévérance. Je veux féliciter Cole Parrin ainsi que son équipe grâce à leur victoire, surtout à la suite de grandes difficultés et d'efforts personnels. Et je veux remercier Cole. D'avoir donné un nouveau niveau d'enthousiasme et de fierté à la communauté de La Rance et surtout pour Lambton-Kent-Middlesex. Merci. Merci. Député de Davenport. Alors, merci, M. le Président. Je suis ici aujourd'hui pour informer la Chambre qu'un projet vient d'être terminé dans mon circonscription de Davenport. J'ai dit, j'étais au Rideau Centre pour la construction de nouvelles sanctions pour permettre aux personnes âgées, aux personnes qui ont des problèmes de mobilité, pour, donc, pour permettre aux gens au centre Rideau. Alors, c'est un privilège de représenter Davenport car des centres comme sont si bien que Rideau sont rares dans la province. Les ont desservé la communauté depuis si longtemps. Alors pendant 25 ans, le centre Rideau a été ouvert pour desservir nos voisins et pour faire de la, de la meilleure communauté que ça puisse être. Mais une chose qui était un obstacle à desservir un plus grand nombre de, de communautés, c'était l'absence d'ascenseur. Et à chaque fois que j'ai visité à Brigo, les personnes âgées m'ont toujours dit qu'ils avaient besoin d'avoir un ascenseur. Alors voilà pourquoi, lorsque j'ai annoncé que le Brigo Centre allait recevoir 136 000 pour la mise de la fondation Trillium pour ce projet en février dernier. J'étais vraiment très heureuse. Alors, je savais que ce projet allait être quelque chose qui allait améliorer des personnes âgées de Davenport. Je le savais parce que le Centre brico a déjà habilité notre communauté de personnes âgées pour avoir des vies actives et engagées. Et Cette ascenseur permet à un plus grand nombre de personnes âgées de participer au programme de Brigo Et Je vais aussi une section locale 183 de leur dons généreux pour s'assurer que ce projet et l'argent nécessaire ça a toujours été c'est une organisation qui donne à la communauté et ce projet n'aurait pas pu se faire sans leur appui. Des projets comme celui-ci font une grande différence dans la communauté et je suis heureuse de mentionner que ceci a été terminé. Député de Thornhill. Alors, merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de parler du canal auquel j'ai participé dimanche dernier, le 3 décembre, pour le Centre international des droits de la personne pour la remise du prix. C'est une organisation non-gouvernementale et leur objectif est de développer les moyens et la méthodologie pour remettre en place la démocratie et les droits de la personne pour les protéger. Le Président est le Dr. Bissari et le Directeur est M. Adichier Zarazeta. Et le Dr. Kamil Améliade, un a ah, vraiment une femme très brillante. a était euh, la chef de cérémonie. Et le ministre de l'Innovation était là. Harry Moghani, qui est l'un de mes bénévoles, m'a enseigné à souhaiter la bienvenue à tous. C en, en langue perse et en langue farsi. Ils ont célébré aussi de, euh, une personne de Bahreïn Et, et les droits, euh, le droits de la personne est allé à euh, James Mason. Et Tony Clement était aussi euh, là. Alors, je veux aussi dire que Cheveloy, Machunda euh, de l'Institut. Le leadership véritable, c'est de faire ce que l'on dit et de s'assurer que ce que l'on dit va être partout dans les plus sombres des prisons. C'est aligné pour ceux qui confrontent les terreurs de Asmolimus. Ça veut dire agir et agir maintenant au nom des voix dont l'espoir est basé sur notre capacité de clarté morale et pour les équivalents moraux. Alors, je suis très fier d'être là pour représenter Thornhill. J'étais heureuse de voir le conseiller James Pasternak du conseil municipal de Toronto qui était là également et j'étais heureuse aussi de prendre la parole au nom des assiiers et d'autres minorités persécutées merci monsieur le président <tous> alors donc euh, euh, euh, d, d, d, maintenant la déclaration des députés c'est le rapport des comités maintenant